tollo ou politique laissez-moi politique les ci réseaux sociaux gantal apr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 euh, présidentielle euh, euh, 2024. Je euh, suis aussi Djoko euh, ouais, FM Di nous euh, ouais, Sénégal Di aussi euh, euh, Toute ma famille euh, Ma mère et tout le monde Je suis Je suis émission politique, Donc Je suis Je suis il y a ou a que nous avons En fait, euh, comme nous euh, euh, je suis là peut-être pour euh, confirmer euh, mon départ au niveau de la coalition Beno Bokoyakar et de la PER. Donc, je l'avais euh, posté en d'affaire juste quelques jours. Euh, moi, euh, je vais clarifier que donc je suis membre de la coalition et de, de la paire. Voilà, j'ai démissionné et puis euh, j'ai tourné à la page je suis à la Alors, de euh, il y a qui est en train de se faire. Si Est-ce que vous êtes un acteur politique ou un parti qui est en train pour que en fait, je suis très parce que J'étais toujours constant tu sur sais mes démarches, tu sur sais mes engagements. Euh, depuis avant les élections locales, tu l'as nous. Euh, dans les élections locales, j'étais parti en coalition. Nous paraît. Madame, pourquoi tu as gagné Non, à moment, tu es parti mais en réalité. Et d'autres <rire> m'aiment que c'est. On était, on, voilà, on était plusieurs. Tu as amoureux de raison aussi ça Oui, ouais, mais, ah, mais bien sûr, parce que choix euh, nous imposait le Nous nous avons mis en on Madame Yann choix là, voilà. Ouais. Il euh, y, y avait euh, le choix d'Ismaël euh, Amadé, voilà, euh, qui était euh, euh, en ville, comme candidat. Il mm -hmm. y avait au nord euh, l'ex-maire, euh, je ne sais plus son nom, là. Euh, Maroc Mané. bon à l'Est il y avait euh, voilà mon oncle euh, je pense Alben voilà mais en fait moi je, je parle pour le Nord et la ville sur ces choix j'étais pas d'accord donc comme j'étais pas d'accord sur ces choix et et doit manquer ça. il y avait d'autres responsables au Comité des Noms Gisney ni y a des Intégrer le Parti, si nous sommes avec leur manière, mais mais euh, c'est très normal, parce que, euh, être euh, un, un, un responsable politique euh, euh, ne veut pas dire que, voilà, euh, ceux qui sont à de les ils donc, nous, on a, comme on n'était pas d'accord sur le choix de Ismaël Major, sur le choix de Mam Omar Mali, on avait décidé de sortir. Et je le répète, ce n'était pas El euh, le Makati euh, toute seule. Il y avait d'autres responsables politiques qui ont maintenu. On en sur le choix euh, du président de la République, nous guérissons. Et quand nous euh, euh, après, on a créé des coalitions un peu partout, de gauche à droite. Voilà. Quand paraît ont ont Mais respect, de moi, Je suis responsable Moi, je ne suis pas dans ça parce que Et puis, on a notre avenir Politique devant nous Et pas à pas, Donc, du coup, si j'étais là, c'est le choix, c'est le choix, c'est le choix, c'est législative, c'était pareil, la législative, c'était pareil, c'était pareil, il il faut aussi, il fallait la, liste, je vous la, moment, je vous la donc, j'ai été toujours constant, dans démarche. il c'est je ne sais pas, je pour moi, je pour Au moins, vous un parti, vent véritablement un vent qui est est parti Opposition veut voix qui presque mon modèle. Assemblée nationale. Est-ce que lien, comme les fait en fait, parce que en réalité en réalité euh, la coalition Beno Boko Yacard nous sommes dans une situations qui critiques ou dans des situations qui critiques euh, euh, voilà nous sommes nous que nous mais je ne parce que la coalition quand même, euh, c'est une coalition forte, c'est une coalition aussi, bo à la Majorité à détenir à l'Assemblée nationale quand même. Peut-être, peut-être y a un ballotage euh, euh, au niveau de l'Assemblée nationale, mais Bororo et Butibir toujours, ils sont Donc la coalition reste majoritaire dans ce pays. Mais les polonais, ils n'y que ñun bo man do man ilay fal mari tolotuma politique pour top nit parce que c'est le président de la république top nit parce que c'est eux qui qui détiennent quand même le pouvoir non ñun on est appelé on est appelé à à faire partie de ceux qui dirigent ce pays kon donc on a des ambitions politiques et aussi liñi daf xamnañ ko fuñu tax ñu tank xamnañ ko tay tay euh c'est vrai. Mais, il y tout modèle. C'est ce bon bon impact. poids électoral la se un tableau. Il ne peut Il se un impact bon, <coughs> en Il fait, euh, Il nek politicien voilà te politique donc donc du coup en politique levier de la à chaque fois, aller vous me dites que vous me dites il vous que que que vous que vous me politique. Donc, que que que voilà l'une si si donc du coup un impact boulimona impacté brune et déjà et déjà taille à quand on quitte euh, un parti au pouvoir pour aller euh, euh, euh, pour aller euh, bon je dirais pas m'opposer parce que jusqu'à présent euh, j'ai pas dit que je, je voilà euh, je pose ou quelque chose comme ça non mais en tout cas j'ai fait euh, euh, des pas de recul pour, pour, pour voir euh, plus clair, mieux. Mais, mais, mais est-ce que aussi, sous mon choix à terre, est-ce que tu des défaut euh, pour que tu gagnes, pour que nous soyons pour aller sur une table de négociation, pour redéfinir les rôles, pour repartir de zéro, pour véritablement faire d'autres projections euh, dans le futur, pour que les partis gagnent le travail, gagnent le bien de tout le temps c'est vrai, euh, moi, je mort euh, et c'est ça que je répète. Bon, je suis sorti. Euh, mangi, je prends mon temps pour hall euh, pour là où poser les pieds. Mais ce qui est sûr et certain, moi, que euh, ce sont mes principes et mes convictions. Je d'où, d'où est poste de responsabilité, d'où Khalis je euh, parce que je bon, sur les euh, rares hommes politiques qui ont dépensé des centaines de millions depuis que nous avons parti jusqu'à présent, euh, et je répète, euh, des rares hommes politiques qui ont dépensé des centaines de millions pour euh, soutenir J'appelle euh, le Président de la République, j'appelle le, le, le, le Parti et Moussoumens de l'enfant de qui que ce soit, en commençant par le Président de la République. Mais le Président de la République, pour mener des activités politiques. Oui, c'est ça, parce que moi... Je me dis que les lois sont intéressantes. Donc, nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens. Nous Nous sommes citoyens. Nous Nous sommes citoyens. Nous sommes citoyens. Nous sommes le citoyens. Nous sommes pas pour niaou pour se servir en toute sincérité donc je le répète et c'est le cas ici au Sénégal dans lequel on ne peut pas se servir on a peut-être euh... rapport des rapports de compte tout montant de voir là ou ouais, wa bon en fait là le moment il y a car là les Sénégalais eux prennent quoi prennent ils ne que il y a il y a des des des des hommes politiques des <rire> leaders politiques Ce qui ont comme internet qui leur intéresse c'est euh, voilà euh, c'est l'argent du contribuable et ils vivent que, que avec vous voyez voilà, mais nous, sommes ne savons pas cela, nous savons qu'on doit y aller à Et d'ailleurs, voilà, a des rares hommes politiques qui ont pris des milliards de dollars les investissements. Donc, que je dis nous... En fait, Taïk, bon, je veux dire, le président de Soré accéder au pouvoir. Au temps où il y avait vraiment des problèmes énergétiques au Sénégal, Beaucoup Sénégal Sénégalais nous ont dit que dans des milliards et des milliards, nous avons créé des centrales ici au Sénégal pour pouvoir contribuer au développement énergétique Bonne de ce pays. Voilà. Donc c'est des c'est des centrales une actiré au milieu comme une telle. Bon, euh, euh, je l'ai fait ici au Sénégal, Nyongyi, du du produire des des voilà des plusieurs mégawatts. Euh, des, bon, bon, voilà, je, je, je vais citer la centrale la. Bon, voilà, euh, je vais citer la première centrale solaire de Bokon. Okay. Donc okay. qui fait 25 mégawatts, mm -hmm. euh, voilà avec un coût d'investissement de plus de 30 milliards, voilà 29-30 milliards. Le lolo. Donc Marc fait une démarche, voilà. Akienen, akienen. Et bon, moi tu parais. Nous avons confié dans Google. Se réalise dans un but de être partenaire dans un démarrage un marché. Bon, en fait, en fait, en fait. Bon. Euh, comment ça fonctionne, bon. Euh, comme les mots, les mots bon, pas Sénégal, mais je Sénégal, je ne sais pas, le Sénégal, je pas parce que si bon, je l'ai légué et puis euh, voilà. Euh, donc, je euh, n'ai pas c'est des milliardaires européens, donc, euh, qu'est-ce qu'ils cherchent moi euh, Investir leur, euh, leur argent dans les pays africains. Voilà, Taïman. Et alors, je suis très de faire ça. Si vous avez gens qui ont ça, gens qui Vous Vous et a ça, il y a un marché la la première centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest. Alors, comment cest aussi? envoyer le mail, activer autant, se donner physiquement et financièrement pour un parti. Aujourd'hui, Oui, parce que. explication pour mon amour l as l as. L as. Ouais, ouais, parce que parce que bon, nerf le gomme, mais mais taille euh, comme nous servir le Sénégal, non l'ennac de de servir, parce que moi, tu connais le bon ni je représente l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Voilà, donc donc je travaille avec. Euh, euh, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest avec tous les autres chefs d'État. Donc, donc, du coup, si je me suis au Sénégal, je euh, suis dans d'autres pays. Il y a un impact envers moi ou, ou quelque chose comme ça. Parce que ce euh, moi hier. voilà exact c'est ça en réalité. D'ailleurs, bon. Nous, quand on fait des investissements et tout, et tout après on cède à des gens et puis on sent... Voilà, d'emmener, de parler, nous sommes dans les Aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec ces centrales, etc. Voilà, il y a d'autres qui gèrent ça. Donc nous, nous sommes dans d'autres pays... Mais dis-moi, il y a de quoi ça vous paraît de quoi ça, président de la République sur le parti du temps, est-ce que Wattargen, est-ce qu'il a reconnu au moins que Yen Amandar Tundirin, Yopara, Yopara en particulier de Makati? Oui, parce que comprendre, moi, moi, mais comment non, nous, normalement, le leader en chef, wa mais tu sais, c'est ça aujourd'hui le problème, parce que Taï, au moins c'est moi, mais reconnaissance, quoi. Oui, mais Taï, reconnaissance, Bob, moi, mais Amne, Amne Taï, Ramoyang, mais là, il n'a pas de gêne mais ça sera ça sera fatal et pour nous et, euh, et et les tu le sauras ça veut dire ça veut dire comment euh, nous mais nous euh, euh, les hommes politiques qui sont là moi je les arrange pas donc c'est très normal c'est très normal que nous poussent à, à la à la porte de sortie <qui> e. Tu que... es toujours le cas, mais tu es aussi système Est-ce que tu e. Oui. le Président Macky Sall euh le président man man Bon, je je suis un ministre qui me avec le directeur qui me concerne. Nous de Voilà. Donc, bon, ça a eu lieu. Uh, oui, bien sûr. Mm -hmm. Voilà, je, je prends. Donc, je, je bon, bah, bon, bah, voilà Oui, mm -hmm. parce, parce que, euh, comme nous l'avons dit euh, nous sommes arrivés. Nous toque, président talk moi talk ministère me toque, directeur de mon conseil me Je me ligue et le talk Voilà, donc du coup, euh, le problème ne se trouve pas... Euh, bon, on peut trouver ça en, en témoignant si ça passe Facebook quelque part, où euh, des photos étaient oh. été prises oh. Pour oh. Ça. Voilà, c'est-à-dire je j'avais pris de photos, mais... Euh, sur ces euh, genre de, de choses parce que les okay. gars voilà, bon voilà. et j'ai jamais et mm -hmm. je le dis devant tout le monde mm -hmm. j'ai jamais j'ai jamais parlé de politique de politique euh, euh, de à, euh, voilà avec le président de la République okay. et je pouvais bien le faire je ne l'ai jamais que fait. Alors, alors, comment est-ce qu'il y a une opportunité Le premier des Sénégalais, M le premier de M votre parti. D'accord, que, que diri, mais, mais, de mais, de partage, tu, tu n'en fais pas une communication. Mais alors, est parce que l'idée, l'idée, c'est que je veux Ma compétence avec l'idée, c'est que politique. de Je prends un Matar Sisse, qui était le directeur général de la Sénélec. Je prends un le ministre Altan Qui était son ministre de l'énergie. Voilà. On communiquer dessus par exemple il y a eu des des de travail avec le président de la république Il y a eu donc, euh, donc vous vous que moi, quelque part je l'ai jamais trouvé quelqu'un un acteur politique va à que tu t'investis pour le parti mais, mais, mais au sénégal on parle que des centrales il n'y a pas que ça mais actuellement, dans les, dans, dans les autres pays africains, dans la sous-région, etc., euh, on est en train de faire des choses qui euh, c'est 100 000 fois plus importantes que ce qu'on a fait au Sénégal. Voilà, parce qu'on est dans plusieurs secteurs... Euh, et tout, et tout donc tu as je euh, voilà euh, nous bon, dans le voilà, ah, on... on... on... on... on... on... bon. ah, non, non, Parce non, je préfère je préfère maintenant, voilà quoi de me sur tout, donc voilà, mais ce qui est sûr et certain, mm -hmm. c est certain, il y a beaucoup de gens qui rares dans le Sénégal, qui développé développer compétences, relation, compétence, une, loving. Mm -hmm. Voilà, Donc, D'accord, voilà. mais c'est un de Est-ce que nous pouvons qu à part ce que vous avez imposé acteurs, des leaders. Donc vous euh, le cas de Omar Mané au nord, le cas d'Albé à l'est, et en ville Ismaël Major Fall. Est-ce que nous pouvons vous avez contesté le leadership de leadership lila Daltei, tay mo dal ku dudu may sa lila Daltei, mo lila diko dal également comme souleymane est ce le leadership bien du contexte? est a également yene yene pousser à père véritablement donc le futur politique non, non je je pense pas parce que Ahm那個, euh, à paix, uh, au Sénégal, je pense que les Roumains euh, à Rufusque taille euh, d'affaires d'affaires d'un ami d'un parce que moi, moi, bon, c'est vrai, je suis conseiller municipal à la mairie de Rufusque, mais euh, euh, tu, tu conseilles bien la ramener le maire de la ville, Omar euh, Omar si, si, ah Cisse. Oui. Ah ouais. ouais de passage, mais. Euh, Pourtant, moi aussi, c'est Yagme Yungu. Oui, Yagme Yungu. Bon, voilà, Bobo, je suis un homme qui a été dégouté, je suis un homme qui a parce qu'ils étaient tout le temps ensemble. Mais, mais je sais que, que c'est quelqu'un euh, qui veut faire. Mais mm nous, -hmm. mm -hmm. on s'est vu peut-être deux fois. Nous, on s'est vu peut-être deux fois. À part ça, on s'est jamais vu, on s'est jamais rencontré. D'ailleurs, ça me tend à permettre que je sois tout le temps au. Euh, que je participe euh, au conseil municipal ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, euh, de passage, euh, d'après euh, ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui veut faire. C'est quelqu'un qui veut amener volonté et ambition pour le euh, chikanam parce que je l'ai vu défendre. Euh, défendre Rufisque plusieurs fois à l'Assemblée nationale, etc. etc. <mettant> de de aussi. Bon, bon, bon, bon, bon. <rire> non, non, non, non, non, jamais, non, jamais non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, même. non, mais, mais, mais, mais mais mais mais mais... Là, mais, mais, là, mais, chose, mais, mais, mais le maire... Mais Deuxième fois, que le maire de le maire Amor le conseil municipal, j'ai rencontré aussi le maire de l'Est là-bas. Mm -hmm. Mais quand on a parlé, il a euh, nous, nous expliquer et tout. Mais automatiquement, sa réaction m'a montré que nous, qui c'est un maire aussi qui va faire, parce que un mais mais sa réaction. A, ce je il veut faire. Non, non l'autre mère. Euh, qui... Ça ressemble. Ça ressemble. On se connaît pas. On ne se parle voilà. pas. On ne parle Voilà, mais c'est simple contact. contact. J'ai compris que ni mais, alors, compact, compact, mais, compact, mais compact. au nord mais au nord oui. il faut un changement euh, il faut mais non le dekel non, non, non c'est non, non, non, non, non, non parce que parce que je, je... ah bon. parce que tu penses que non. Kassé c'est pas le dekel qu'il faut non non non moi Kassé aussi je le, connais, je le connais pas mais il était là bas quand je rencontrais les deux autres oui voilà mais mais, mais moi je sais que je sais que je sais que ce n'est pas le maire cassé euh, que j'ai vu qui ah. va changer le nord. Ah. <rire> qui, qui va développer Mais le nord Comment non, se fait-il que... moi hum. de poser la question. Comment se fait-il que tu apprécies de visu deux maires pour qui tu penses que Diamono ils ont l'étoffe qu'il faut pour défendre le Kibi C'est un pressentiment. Et que de l'autre côté également, Gisard cassé à côté et que tu penses que euh, par intuition qu'il n'est il pas le, le gars qu'il faut. Depuis où nous sommes, parce que moi je suis. Euh, voilà, je milite au nord. Mais bon, tu le connais, Kassi Je le connais pas. Nous sommes prêts ah, à me t'y D'accord. Je euh, milite au euh, nord. Je milite au nord et je défends le nord. Et je défends le nord. Taï, taï, taï, nous. Si nous perdons le nord, si nous perdons le nord, c'est parce que nous sommes nos collègues e to doing legacy voilà les débuts et cetera mais c'est juste ça mais mais taille man de me guisner le nord il faut un voilà il il faut un maire qui a des relations qu'il faut parce que le, le budget le budget euh, euh, qui est au oh nord c'est pas ça qui, qui, qui euh, euh, qui développe le nord ou voilà, qui change le nord c'est pas ça il faut mais des il a, À hauteur de combien je sais pas 300 ou 400, 400 millions c'est pas ouais. ça qui oui. voilà qui, qui qui développe le nord la relation eh, voilà, c'est eh, pas la personne qu'il faut pour Yahu. je pense je pense bien mais le, le temps nous est différent on va laisser le temps de dérouler mais moi ce que j'ai vu ce que j'ai vu ci tambali ci souvent quelque chose pour commenter notre numéro bon. ou nord et et d'une parce que non parce que on les voit sur le terrain s'investir mais quand, quand, quand, quand euh, non parce que on a des lectures politiques en fait parce que la politique euh, ne veut pas de côté, euh, voilà Ousmane euh, son la euh, sa coalition au moyen donc voilà, il faut travailler, nous devons travailler pour être des maires, vous voyez. Mais parmi ces maires-là, il y a beaucoup de maires qui sont des maires par défaut. <rire> et c'est ah, ça, et, et mais, mais, et oui, oui. Et mmh. il faut que les Sénégalais aussi puissent de ça. Parce que aujourd'hui, euh, il la... faut que... Mais parce que yeah, vous étiez sur les sphères, vous étiez politiquement investis, vous étiez là pour demander évidemment dagan bato bâton à vous étiez en Kiproko aujourd'hui. Conséquence du Moye, c'est un houlo, c'est un bicho ambalo, dur l'âne effritement au point que les gens yorons d'avoir voilà viennent à Nyogo à la locosagan, que fera le Mokoi, Mokoi, Mokoi, Mokoi. Jérémie, est-ce que d'où vient? C'est parce que vous avez laissé passer la bonne opportunité aujourd'hui que, faute de choix comme vous le dites, quelque part l'on le monte dans cette l'heure. Oui, là, est-ce que aussi d'où il est jusqu'à lui, mon sentir connaît la population avait besoin de changement. Et que ils ont forcé la décision pour que aujourd'hui l'Union Ameloo nous mérite le et pas par défaut. Oui, euh, l'Union Ameloo. Les deux questions, sont ou l'autre. Euh, mérite le mais mais mais euh, mérite de la coalition. Y a eu. Y à ce Mais Pas individualisé. Mais, mais mais pas pas individualisé. Non du tout. Là le moment n'est pas Parce que t'as tous les maires que vous voyez là, comment ne sont pas on connaissait, non apparemment ça c'est peut-être ouais, ouais. quelque part ouais. aussi j'ai eu, eu à l'inviter ici politiquement il, il était là donc déjà est-ce que Kassé, est ce que il euh, bon, est cassé avec bon on s'est pratiqué parce que politiquement investir et autres mais, quoi, a vu, as mais lui, dire il a fait juste, du, oh. toi, juste pour te dire que, <rire> que, <rire> que <rire> pour <rire> te dire que bon c'est vrai que c'est mais, mais, mais est-ce qu'aujourd'hui les carrément ni les gens qui non non non je veux, je veux que cette fois de, non de mon point que la population aussi il faut que nous puissions parce que il faut pas que euh, on doit suivre la coalition hier euh, avec bi aveuglément comme ça ben be, be, be voilà y nous y y y y en euh... Qu'est-ce que vous avez réalisé en tant que parti APR, en tant que coalition Bon, euh, de est est euh, moi, pas. Je ne sais pas. Je ne sais donc, Je ne sais pas. ne sais pas. Parce que, Voilà, ne sais pas Voilà, comme je dis, je que ce n'est pas Même si je suis même parti, Je suis okay. Parce que je suis indépendant. de okay. Mais, mais okay. c'est C'est juste ça. Donc, ce non, oh non. Ah, mais si. Pourquoi est -ce que qui bon. e, e, e, e, sont de se qui nord en train ben, ben, ben, de qui se faire, les opposé qui sont en train de de se faire, les gens qui sont de de que de parce que parce que je suis issu d'une famille politique quand même. ouais donc je l'ai appris. dis l'élection est passée. je à l'élection, je vais Damas. Je ne vais pas le faire. Je vais pas Mais local, mais parce que, pareil, d'accord. Mais d'ici les prochaines élections à venir, Inchallah, vous avez que Mais une bonne base électorale. Je que Bernard Aousa, Mangan Woté 77, 519, 56, 81, Wallangan Woté qui server serveur, 628, 013, Ngayuyep, Guggenti Wotelek, Dengendap, El Momodi, sa position politique, sa posture également, ses ambitions, Lingrachamné, a un Bon euh bon, mais quoi mais bien, moi mais les les les politiques, les acteurs politiques qui sont là parce euh, euh, c'est c'est leur c'est leur, leur voilà leur avis et leur droit absolu de d'argumenter de, mais c'est eux qui est de faire ce qu'ils capable capables. en politique, que En 2019, il y avait deux comités électoraux Élection l'élection présidentielle. Ben, ben, ben oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, il Wal, mais Zabigé, Gumba, Wal, Nina, Lé, Zoui, voilà, parce oui. qu'on a quelque part au bout de, de la ligne. Certains y ont fait <rire> une Voilà. mais continuez. -y. Ok, voilà. Donc, donc demain, nous sommes en 2019, les, euh, durant les élections présidentielles. Les deux comités électoraux, il font a Le comité. Non seulement, je Le plus, une je l'ai fait avec mes propres moyens. Mm -hmm. Deux, les RPI, les meetings, les meetings de collectivité, et toujours avec mes propres moyens, à mon nom, de et à À ce à ce moment-là, à ce à ce moment-là, Voilà. à ce moment-là, à ce moment-là, à ouais à pour en 2019 dans l'élection présidentielle, j'ai acheté des autorités le président Macky Sall a pris tanks et un t-shirts le Je l'ai acheté pour vous dire que nous nous sommes mais je ne sais pas si vous avez je vais demander si vous des Vous avez des questions. Vous avez des questions. Vous avez tu questions. Vous des responsables pour vous dire pour vous dire la parti est là les... comment mais moi, est... les... les... le... reçu j'ai reçu, reçu chez moi des responsables il y a un nombre de tanks. Le président a un nombre de tanks. Je suis <coughs> no, uh, <coughs> <Donc>, pour que nous soutenions le président de la République. Nous sommes venus. Nous sommes venus. Non, sommes venus. Nous pas... Pour voir la la la la la la la la la la la la la la la la Donc il faut la la la mais si on s'entendait, on a beaucoup de considération Mais si on s'entendait à l'approche des élections législatives... À l'approche des élections législatives... Je pense que le numéro fixé, le serveur vocal, qui a donné la bataille 88-628-013. il y a un numéro de téléphone portable qui a changé. Moi, 78, 190, 27, 70. 190, 27, 70. 190, 27, 70. Là, 78, 190, 27, 70. Parce que a donné une nouvelle question qui n'a pas été à Et là, bon, ça nous a partagé. 70, 78, uh, 78, 190, 27, 70. 78, uh -huh. 190, 27, 70. Alors, je n'ai pas de nom de nom de nom de nom de nom de nom de si vous êtes là, vous avez une question qui me dit Makati, vous avez contribution Parce qu'apparemment, vous numéro le numéro Donc de travailler Alors on, on nous appelle sur cette ligne Alors que je euh, servir donc De lien par rapport à kham賽이신, euh, automne, la page euh, Facebook de Joko FM Live D'ailleurs, vous avez une question Vous une Internet Alors, vous avez beaucoup de choses sur la ligne ça nous fait qu'elle n'est pas allô un halo voilà donc on ne connaît de toute façon vous êtes attendu au 88 628 013 voilà 78 90 27 70 donc les deux numéros en souhaitant qu'ils ont été qui dit et la cheval makati alors on est resté sur ça rage sur cette sortie est-ce qu'aujourd'hui contei nous avons parlé que que faire l'implosion parce que nous avons qui fait bon bon ouais. ouais. -e -e ouais, que... que bon cenat, a... ça, ça, ça, ça, ça, a... Alors, bon bon bon si bon bon bon bon bon bon bon bon bon que nous sommes des z... éléments africains. Nous sommes des éléments africains. Est-ce que les de Non, je ne sais pas Mais faut être courageux, comme pour pouvoir sortir à temps. Presque presse une information. vous les gens presque pour Mudam élection 2024. Bien, APR Est-ce que est-ce que également paradoxe, Je m'e profite pour dire au président de la République. nous ni 3 troisième mandat. Ne tourner à l'autre, qui, donc, qui la de la Ismael, Ismael a gagné la localité et qui a gagné la localité Toi, tu penses que Ismaëlle Major, comment est-ce 10 000 voix par rapport à ce que tu savais okay. okay. -ce que c'est qu'on a gagné les idoles Ismaëlle, je peux gagner le département, ou le département c'est a été fait pour Major, est-ce que Ismaëlle Major peut gagner l'Est pourquoi il n'a pas gagné l'Est avec tous les moyens non, que, la question que, se pose pourquoi qui, il a gagné l'Est pourquoi il le Nord aussi donc celui qui peut pas gagner l'Est pour pouvez gagner président troisième mandat ça n'est pas de il y a beaucoup d'incohérences dans le troisième mandat et l'Iram il que elle de faire Il y a un titre de loi. Il a un exemple. vous donner un exemple. de Ismaël, il a pas de Nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Parfois tu vois, sur les huit conseils Ismaël Major, j'ai vu une dame euh, euh, qui habite à Darukman, je sais pas quoi, quoi elle n'est jamais connue qui parti pas parti elle a été parachutée par qui au hein? détriment par ismaël au détriment aïe, ay tout donné au parti. ont tout donné au parti Elle a fay les mais les cri de de cœur tu, tu nous amènes tu, tu, tu, euh, tu, tu, tu amènes une dame tu, parce que je sais pas euh, euh, euh, euh, Quel hamoul, Qu'est-ce tu tu Tu viens au nord, toujours au sein de la coalition et de la paire même. Tu vois un vieux vieux qui était, je ne sais pas, en France, je ne sais pas, c'est un journaliste, je qui était en voilà, c'est un journaliste. comprends que Taïnou, c'est lui qui parle au nom de de des de, euh, de, de responsables. Il Djibril Sen. Djibril. Voilà. ce sont ces gens-là qui viennent. Voilà, casque Voilà, donc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 il n'y a de délégué Parti. Mais il y a de Parti. Parce que le Parti Depuis, il y a jusqu'à présent. Il de Absolument. Il responsable, il président de la République a est actuellement, l'entreprise est en de travaux pour pouvoir avoir Nous nous souhaitons l'entreprise nous avons un service politique politique Major le Fanganeko. Nous de pour nous des choses. Nous un nous des choses. Nous avons nous Bataille Mboki, Mangan Yuo, qui est 78,90, 10, 27,70, avec Elhachal Makati, c'est une contribution qui a fait une contribution qui a de Bataille. Nous sommes venus à Thaï, ce cri de cœur qui a apparemment, voilà, Elhach, il y a eu la responsabilité, le leadership, notamment, de Ismaël Majerfal. Mais, à l'interpellation, si tu m'as dit, il y un parti qui s'est dit, c'est un parti qui s'est dit, c'est un parti qui est-ce que faut que les en train de réaliser réalisation, notamment l'intervention des entreprises qui sont de qui qui sont en qui sont fait, je suis J'ai été toujours constant que ça me parce que depuis avant élection locale, il y a certaines bouffées qu'on nous avons nous nous nous nous nous nous nous nous nous Donc nous comme nous Donc nous je bon, vais commencer à révolter Et depuis, depuis, depuis mars, comment avant de Est-ce que, y eu, est que mon, est un point de no retour retours dans le de Rodello à Payer? En politique. Il faut euh, dire jamais, jamais. Euh, voilà. Parce que euh, Taïk... Nous <rire> <re> <rire> <re> <rire> va va va voilà, donc... <rire> donc, <rire> donc, après, mm -hmm. bon, moi, je, suis en, réalité. Ouais. je suis en réalité. Je que y a manque de considération, Voilà, je me suis retiré, et puis voilà... Euh, oh. Oh. Je suis un autre chemin mais on reste vraiment de de Alors les, on a compris que aujourd'hui euh, le divorce est, est scellé même si euh, des retrouvailles ne sont pas exclues, pour ne pas dire sont prévisibles est-ce que aujourd'hui on peut dire que né fi nek ni yaangi wouti ji lenen que oui salam alaikum. wa alaykoum salam na ngène dé serigne wa ñu ngi sante serigne bi no tuddu ak foñuy je suis je suis dans le Daka, je les je suis le Mais là, je suis dans le Daka. Je suis dans le Daka. Je suis dans le Daka. Je suis dans le Daka. Je Je le Je suis le Daka. Je suis dans le Daka. Je suis dans le Daka. Mais il y a un moment où il y a un moment il de un un à Vous comparez le ministre de la justice, Makati. un je ne parle pas de l'engagement des gens. C'est mon intérêt personnel. Je ne de l'engagement des gens. sommes tous les deux, nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. on a tous les deux. Nous sommes tous les deux. les deux. Nous sommes tous les deux. les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les de que je ne peux pas faire. C'est je veux Exemple pour la jeunesse de ce pays. là Un moment, précis, principe. un faut je ne fasse à de que je veux Mais je je que je que je veux dire est je que je que je manque de respect pour ma Parce que On a échangé, mais on a échangé sur le Sénégal Voilà, il faut que nous fassions de temps en temps. Parce qu'il y a des gens de conviction. Je pas me si mais pas la Je engagement politique. Ce pas parce que vous de pas normal. C'est le privé, si mais signal n'y a que de signes, parce qu'il nous avons pas de signes d'impôts ou d'autres. C'est ce que c'est nous séparer le <laughs> lol, <mons laughs> jokye, sépare mm -hmm. secteur privé et la mm -hmm. politique. Parce que le secteur privé, comme le secteur privé. C'est que ce que a Parce que, etc. etc. pour vous, il a pris ses responsabilités dès que l Parce que je de la mm -hmm. dignité. Merci beaucoup, nous sommes de la santé. Merci. Merci. Merci. Voilà donc, Merci. vous Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. nous vous nous l'émission remercier Nous avons fait un Nous avons fait un de Nous avons fait Vraiment, j'ai au niveau du pays. je vais vous expliquer, c'est que je que je que je vais vous fait que que que en 2019, les membres du parti des t-shirts et des casquettes qui ont été mis engagement détermination Si Uh -huh. Bien sûr, je suis de parce que le problème c'est moi, que moi, je suis un parti, je suis parti, je suis parti. Mais vous avez dit que vous avez dit que l'injuste aussi délégué sa jeunesse. C'est que Je en 2019. Donc, l'a défini, il a dit, il est responsable. C'est parce que ce que nous faisons, c'est que nous faisons, nous faisons, nous faisons, nous faisons, nous c'est nous Vraiment, jeune ne sais pas là, je ne sais pas si je suis là, je ne sais pas si je suis là, je je suis là, je pas Merci beaucoup, Sambaye. Je suis là, réaction par rapport à ce qui a gagné Oui, de passage, moi, mon grand frère a gagné Sambaye, donc... Je suis une personne que je respecte beaucoup. Donc euh, voilà. Et l'humour, mot confirmé. Mais non, l'air non, une non. respect. Si une question, <laughs> il fallait la poser. Non, non, non, non, non j'ai compris. Voilà. Hein. Euh, voilà quoi. Donc je euh, suis une personne que je respecte beaucoup. Et, bon, dans cadre professionnel, il y a une euh, oui, <quiète> en <quiète> en euh, qui est privé, euh, voilà voilà, quoi. voilà quoi, donc quoi voilà donc confirmé parce que quand on s'est discuté et tout donc l ni en direct l'a confirmé lool la mort. mais en réalité moi je l'ai dit douma daf hein, voilà parce que euh, voilà il y a trop d'injustice et puis de tout il fallait quitter le navire voilà l'ai et ne veut pas dire que nous sommes de la dépad, mais de, de nous sommes en train de de que nous sommes nous de nous sommes de Bon, ça, bon, de passage aussi by euh, parce que euh, vraiment engagé au le loyal aussi donc nous sommes très parce qu'il faut que Nous ñu nous Forme monde, nous formons une affaire voilà, bon, es bon, euh, euh, un qui est baisse. que sommes jeunesse, nous formons une affaire qui est Nous politiques, nous sommes etc. Nous sommes à la retraite. Nous sommes à à la retraite. à la donc qui a fait plus de 30 ans de carrière monsieur honorable c'est un grand frère à moi donc que nous aussi qu'ils acceptent d'aller à la retraite parce que les gens daf lu ñu daful mais ils n'ont pas de bilan Ils n'ont pas de bilan. ils n'ont pas de bilan ils n'ont pas de bilan bon euh, de deux élections mais a deux, -il -on d d un mais il faut que même modèle ça me ça me ou il faut que nous nous faire un lavage une alternance générationnelle. Voilà, euh, alternance générationnelle, Indico, un, un changement radical. Complètement, les vieux, nous les poussent, responsabiliser les... Au moins, rester dans les sphères, Mais quoi dans les nous mais, mais, euh, sont sourds, Ils sont sourds, parce bien, que pendant plus de 30 ans... Non, euh, ces qui... mais c'est nous à nous, à c'est un à T es, t es, t es, t es, je, je le répète, parce que c'est Khalis, Ascan le. Khalis Mais ils n'ont pas de bilan. Ils n'ont rien à faire. La, la, la donc, question est de reste posée. Makati, fan de mm. Jum El-Ajfang. Fan. Es, Est-ce que dem? on va vers une élection présidentielle en 2024. Euh, Abdourahman euh, Diouf hein, qui est un groupe hein, comme euh, tout le monde, a levé la, le doigt pour dire que je suis candidat. Ailleurs également, uh, Ousmane Sonko l'a fait, Kenen l'a fait. Est-ce que tu es, as accompagné un parti politique, une coalition quelconque ah. Et est-ce qu'aujourd'hui, El Asphal Makati ose uh, franchir le rubicon, faire comme tout le monde, y que il euh, Bon, de passage, Abdurrahman Diouf, euh, manque une Allez, Aleykoum, salam, le soir, nest Bien, voilà, donc mm -hmm. nous, tout d'abord, nous Wow, ou pourquoi je suis Wow, Joko D'accord. Non, tout. D'accord. D'abord, to uh -huh. au eu... Seigneur, <coughs> voilà. je mm -hmm. wow. Merci, je euh, deux aussi, c'est un facteur, je suis un homme de mon mmh. Nous, Ella, nous, nous, nous dit, depuis le début, on est ensemble. Mmh. Et bon, on a toujours été à côté de l'APR. Mmh. Parce qu'Ela, depuis le début, mon frère, moi, fait je fais toujours l'APR. Depuis le début, je vais être voilà. Depuis mmh. le début. Mmh. Dans la côte du VIG. Comme moi, je fais je de l'Union fait. Allô Oui, nous, nous, bah, nous ou ouais. mm -hmm. ouais, c'est un jeune, un jeune ambitieux. Mm -hmm. Il a toujours soutenu la paix. Je me demande encore, c'est bon, là, Mais mon de combattu pour paix donc vous avez mon mot vous avez votre bateau machalat de dire ferme et de vous vous êtes conscient à quoi le monde une façon si si parce que on a nos convictions les nous avons un monde qui est un monde qui est un monde donc, nous, avons nous, décision nous, nous, nous, prend nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Non nous, nous, nous, nous, non Non, nous, nous, nous, nous, nous, le leader. nous, donc nous, nous, nous, nous, on est derrière nous, Donc, équipe-là. Donc, nous, soutenir, nous, nous, décision? Je ne sais si avec à avant bien vous ensemble. Vous pouvez être ensemble. Vous pouvez être Vous pouvez être Vous pouvez être Vous donc Vous ensemble. Vous Vous Vous être Vous être Vous Vous Vous vous avez mis une là, vous avez mis une vous vous pas pour moi c'est pas pour moi les gens, et c'est pour c'est pas moi pas il y aussi des de femmes ont préféré la Il y a le cabinet est là. Aja, donc, du coup, remercier vos barres. Je remercie Rafaët Loua et Kadom. Et puis, comme bon, euh, je l'ai dit, bon, la décision je l'ai pris toute seule, donc, la décision est de nous concerter. Voilà, mais en tout cas, je l'ai moi, que pour l'instant, euh, on a décidé de mettre un, un mouvement terme. en mm -hmm. place. Ah oui. Donc pour pouvoir préparer les élections présidentielles à venir Tourbi djoudouna euh Tourbi mais je préfère Ne pas le dire aussi. Voilà. Do, <rire> do ah. Mais en tout cas a, mais, a, mais, mais en tout cas, mais ma, uh, uh, uh, euh, ouais, ouais, en tout cas, uh, ouais. Ouais. en tout cas, mais en mais mais mais mais euh, de me gêne, rejoindre, voilà, madame, voilà, voilà, ce je je suis Sénégal, c'était affaire de waïe, quoi. Je sais que c'est pas indicateur, c'est pas indice, la la la parce son t'as Il y ben, a eu un exemple. Il y a eu un Il y a eu un a eu un Il y a eu un Il y a eu un Il y a eu Il y a eu Il y a eu Il y a eu Il y a eu Il y a eu Il y a eu que sont là le, mon confirmer okay. mais ce qui est sûr et certain moi que je suis indépendant et j'ai mes convictions et de me défendre jusqu'au dernier moment et avec aussi ni ma gëm ni politique donc la décision elle reste en voilà. suspens un, suspend, un voilà. mouvement est né voilà. vous êtes sorti de la paix un mouvement est né voilà. et que aujourd'hui ah, décider goulou oui mbok mi Wow, ce sera le dernier intervenant. Malik Mariko. Malik Mariko, ah. ça c'est un rufus nous wow. Oui, oui non, okay. Merci beaucoup, de votre intervention. santé à la Ça va, Vous pouvez parler en direct d'ailleurs. Mon frère, j'ai un comme ça oui. Et pues, on mm -hmm. oui, <c exempel> right. a nous dit que nous avons dit nous avons dit que nous avons dit Allô nous nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit mon nous avons dit que nous avons dit nous avons dit nous avons dit que nous avons dit nous avons dit nous avons dit nous avons dit nous je en sentir. Ah, Et mashallah. puis, la mmh. rivière mmh. de l'Oyord, je suis en train de depuis enfance <rire> là, je te... Mais je suis en train de avec détermination. Mmh. Mais, mais plutôt en train me Je suis en Il faut que la jeunesse bien Nous, les on est en retard. Cette mmh. détermination, c'est oui, actuellement, mm -hmm. la ville doit de Et il y a la jeunesse. ne des conditions personnelles. mais toujours, nous pense qu'il y des droits, des droits. une coalition ou candidat. Notre candidat. Nous avons pour l'entrée de la ville. Mm -hmm. C'est que je Parce que nous une politique pour dire mm -hmm. vrai. Mm -hmm. Donc, une pour une politique, c'est pour l'entrée de la ville de Rufisque. C'est mm -hmm. ce leader, moi je ne suis c'est un C'est Je du Je veux dire. C'est un Je veux dire. Je que Aujourd'hui, y a des qui Ben, Donc, sanction d'accord d'accord. d'accord parce que Bilbi, d'accord, il n'y en tant que Dakar, les quatre départements les sont régions région de Dakar, nous allons laisser en rade. Mais pourtant, boulevard Maurice Gueye, commence. commencé nous. peut-être que c'est le début du commencement en personne, nous sommes en nous sommes en train nous il politique de métier. Il faut que l'agence nous aime lier. Il faut que nous donne joie Aux alentours de Sonko, je ne sais pas. Aux alentours de Makisala, je ne sais pas si vous avez un ministre de l'Intérieur, vous avez un ministre de l'Intérieur. quoi, avez franchement parlé de nous, vous avez Songo, Moussolini, qu'est-ce que tu nek Tu Sonko un jour important, jour, micro, amul. Donc, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, ce nous, que nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, mais les politiques vont pour ça. Il y a une observation, une analyse pertinente, mm -hmm. aux alentours des leaders. Mm -hmm. Il n'y a pas de refus. Mm -hmm. Nous ne pouvons pas que le président nous, les refus, nous devons un de, Pekin a de Mais la ville de refus, c'est il président. Nous, nous, mais non, pourquoi depuis des années, il pas C'est vrai, il y a une latence quand même, c'est qu vrai. C'est vrai qu'il qu y, y a une latence. Une, mm -hmm. Il faut que nous ayons un leadership pour nous. Si nous avons un département au Sénégal, mm -hmm. département nous un département qui a une richesse sur tous les mm -hmm. plans. Mm -hmm. Sur la santé, l'éducation, l'intellectuel, l'entrepreneuriat, nous avons un peu mm quoi -hmm. temps. Et si un quoi pourquoi pas, en ce moment-là, pas candidat Pourquoi pas Tim Leguis, notre frère, très frère, grand-frère, Fédu Diouf, être candidat Au lieu d'être des suiveurs déjà, Nek gagnes au leader sur le plan national. Rufus quoi euh, en fait. peut lever sa main et dire que je vais être candidat comme l'a fait Abdurahman Mandouf par exemple Non, je suis d'accord avec lui, parce qu'il croit en il lui. Donc, moi, je dis à mon frère pour au goudel. Pour de de le de le de de mais mais quand même il faut ingénieur hein, parce que là on, on, no, il faut préparer merci il faut courage mm -hmm. de de courage mm -hmm. et, et je pense comme ça mm -hmm. je dis personne que y a le soldat okay. fait souffrir il je sommes il nous faut des milliards pour la vie oui, oui. il faut que l'action de l'État se fasse à Rufisque mmh. mmh. non non c'est l'État avec l'État amule est... couleur politique en principe il faut que l'État couleur est... politique il faut que l'État se fasse à Rufisque l'olmo est idéal nous opposition, pouvoir, nous, nous, nous Merci beaucoup, merci Mérico, merci. Merci, en fait. merci, merci, merci. intervention, et, et, et, et, et, et je te suis, mm -hmm, je te je suis. Merci. Je ai mm. me non, non Non, non, ouais, ouais. Non, non, Non, non, Non, donc yo, non, Non, non, <cười> Je ah, me non Je non non Je non Je me il euh, fait euh, partie euh, de ceux qui ont été reçus hein, par... Uh, voilà, lors des dernières Il faut que les Rufuscois également, comme, comme il le dit. Je pense que c'est un idéal. Il faut que les Rufuscois donc les devants, que qu'au premier plan, non pas que nous qu'ils n'aient qu'ils n'aient Le leader de notre faire dans un Sénégal quelconque de 2024 ou de 2000, etc. peut être un Pourquoi pas? Mais mais vais confirmer ce parce que ressources. Rapidement, parce que. Ressources. Voilà, ressources. Ressources. Ressources. Ressources. Fait, le parce, que parce que... deux mandats, on peut peut pas... De... Voilà, voilà, voilà, voilà, un peu paradoxal quand même. Ouais, mo... mo... C'est mo... mo... pas ça qu'il dia... fallait. Il faut que la population... Mais là nous... aussi, c'est la question du knew... leadership ou quoi Donc, mais, euh, mais... on tape pas assez sur la table pour revendiquer. Non, non, non, non, les choses vont changer, Inch'Allah. Le peuple de ne changer. Mais il, suffit, il faut que la population nous aide. Mais de naissance quand vous faites que nids, les gens de digérer et prébande. Qu'elle connaît que tu es là pour ta chapelle. Pour tes gens, pour tes unités, pour avoir des emplois, on en fait, alors que c'est sur un plan infrastructurel. L'OLDEF commencer à, commence à dire, parce que mm. la mm. mm. mm. ce ce ce politique, c'est une politique. Tu penses que ce, le vent de changement est bien monté local et moins à venir non, non, non, mais ça, c'est sûr. C'est ça qui va se répéter. Okay, Donc, nous, nous allons venir aux nous, nous affaires. Allons nous allons venir, venir aux affaires et qu'on va. Change notre ville parce que Denis Bouygues qui se refuse comme Dakar. Ah ouais pourquoi? pas Voilà c'est c'est c'est le voilà ben, de c'est le moment Denis Bouygues on le voit on le vit en 2000 avant 2000 l'oligum on va y arriver insha'allah avec voilà l'aide euh, de tout le monde ça va se faire malgré les grimaces de euh, la et Taguito oui, je suis venu à la maison Voilà, Voilà, à Facebook, les réseaux sociaux, qui, uh, qui, uh, qui je hein? voilà, euh, euh, voilà, ma famille, euh, euh, voilà, ma euh, tout le monde, ma famille, je voilà, à tout le tout le monde, je suis là pour le Sénégal. Je suis là aussi. Euh, aussi pour le fisc. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on élève une, une conférence de presse pour véritablement donc informer l'opinion nationale, et internationale, bon. de cette décision C'est déjà pris ouais. ça Oui, ouais, non, non, non, on va, on va très ça. bien, on va très bientôt euh, organiser ça. Donc nous allons tenir euh, un point de presse. Euh, voilà un point de presse d'ici peu, donc pour pouvoir informer à l'opinion nationale et internationale. Voilà. Non, mais en tout cas, les gens qui ont dit que les gens ont dit que les gens pas dit les les les gens les les que les les les les les les il euh, y a des éléments qui sont en train de se fait Tout à fait. Et nous, ils seront parmi ceux qui dirigent. De la Merci beaucoup. Diacarlo politique Moussa Pouy ne kon ci waxu kay bi geureum Fetelon, sante len ci également si Djoko FM live gën don suivre en direct sur Facebook bu gën fa demé di en void li nga déjà un mot dit, li di véritablement l'essence et la quintessence de cette émission Rafet Loussen ande ak radio Djoko FM ni lay dimanche bu jot di dimanche ak benen invité batay émission Diacarlo politique di nyanal, ñanal Djam, ci gu Jamais, djef